Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir l'anatomie de la région antérieure de l'épaule. Après un survol rapide sur l'anatomie de surface, on va faire la dissection de cette région pour reconnaître l'ensemble des éléments anatomiques importants de cette région. Alors, parmi les éléments d'anatomie de surface qu'on peut reconnaître sur la région euh, antérieure de l'épaule, on a la clavicule qu'on peut palper ici. On a également l'apophyse coracoïde et également l'acromion avec l'articulation acromion claviculaire qu'on peut connaître à ce niveau. On a également le relief du muscle grand pectoral et le relief du muscle alors pour faire la dissection de la région antérieure de l'épaule, on a tracé deux lignes, une ligne transversale sous claviculaire et une ligne longitudinale sur la ligne médiane de bras. Alors après avoir disséqué la peau et le tissu cellulaire succutané et le fascia superficiel, on reconnaît le muscle deltoïde et le muscle grand pectoral avec le sillon deltopectoral dans lequel chemine normalement la veine céphalique. On va disséquer ensuite le muscle deltoïde de son insertion claviculaire et on va le recliner en bas. On va le faire tout de suite. Et on va également desséquer la partie du grand pectoral qui s'insère sur la clavicule. Et on va le recliner également. Et on va se retrouver avec certains éléments de l'anatomie profonde de l'articulation de l'épaule. Si on commence du côté latéral vers le côté médial, on reconnaît ici la face latérale de la tête du lumérus. Ici, c'est la tête du lumérus, sa face latérale. Ensuite, on a un élément très important ici, c'est le nerf axillaire ou nerf circonflexe qui cravate en arrière, collé à l'os, le code chirurgical du lumérus à ce niveau. Donc le nerf circonflexe, c'est le nerf de l'abduction de l'épaule, énerve principalement le muscle deltoïde, mais aussi le muscle putéron et le subscapulaire, et donne la sensibilité au moignon de l'épaule. Donc c'est un nerf mixte, sensitivo, moteur à prédominance motrice. Son trajet autour du l'humérus peut provoquer sa lésion en cas de fracture de col chirurgicale et peut également être touché dans la luxation de l'épaule. Son atteinte entraîne une paralysie complète de l'abduction de l'épaule. On reconnaît également le long chef du biceps, qu'on le voit ici, qui traverse le sillon intertuberculaire à ce niveau, ou la gouttière bicipitale, cette gouttière est fermée par le ligament transverse. De côté médial, on a le processus coacoïde, qui est dans insertion sur sa partie médiale au muscle pectoralis mineur, qui est coupé ici, et au tendon conjoint, qui est là, avec le court-chef du biceps et le muscle coraco-brachialis. Entre le processus coracoïde et l'acromion, qui est là, on reconnaît un ligament. C'est le ligament coraco-acromial. Ici, c'est l'espace sous-acromial. Et au niveau du plan profond, on reconnaît un muscle. Ici, c'est le muscle subscapulaire qui va se terminer sur le tubercule mineur de l'humérus ou le troquin. De processus coracoïde vers la tête de l'humérus, on a un ligament qui s'appelle le ligament coraco-huméral. Plus postérieur à ce ligament, on a un tendon très important ici. C'est le tendon du muscle supraépineux qui fait partie du muscle de la coiffe des rotateurs. Entre le processus coracoïde et la face inférieure de la clavicule, on reconnaît les ligaments coraco-claviculaires. On le voit ici ligament coraco claviculaire avec un ligament médial, le ligament conoïde et un ligament latéral le ligament trapézoïde et plus latéralement on a les ligaments acromio maintenant on va détacher la capsule articulaire de l'articulation glino-humérale pour voir l'intérieur de cette articulation donc voici l'articulation glino-humérale on a détaché la capsule articulaire de son insertion humérale et on voit que cette articulation est traversée par le tendon de long chef du biceps qui est coupé ici, qui est un tendon intra-articulaire, le tendon de l'enchef du biceps qui va s'insérer sur le tubercule supraglinoïdal de la cavité glinoïde de la scapula. On reconnaît les deux surfaces articulaires, la tête de l'humérus revêtue du cartilage et la cavité glidoïde qui est également revêtue du cartilage yalin qui est entourée par cette membrane blanchâtre ici qui est le labrum. On reconnaît également sur cette capsule articulaire, un élément important ici, c'est le ligament gléno-huméral moyen. Alors Toujours ici, on reconnaît le labrum et plus bas, on a l'insertion de l'enchef chef du triceps au niveau du tubercule infraglinoïdal de la scapula à ce niveau. Alors pour récapituler, on a la tête de l'humérus. Ici c'est la cavité glinoïde entourée par le labron. voilà. Et on a également le tendon de long chef du biceps qui est un tendon intra-articulaire. Et on a la capsule articulaire qu'on a détaché et à ce niveau on a le muscle subscapulaire